Ah. vous ah. m'entendez? oui. De quoi? Euh, oui, oui. Ah, parfait. Comme je le disais, vous venez de vous réveiller de votre sommeil cryogénique. Cela fait maintenant 500 ans que vous étiez en stase. Ma tête. Vous voulez bien essayer de bouger un peu pendant que je fais les derniers tests pour vérifier que toutes vos capacités ont bien été préservées? Euh, oui, oui, d'accord. Vous y arrivez J'ai du mal, mais, mais oui, j'y arrive. C'est comme si mes muscles avaient oublié comment faire. C'est un peu le cas, à vrai dire. Vous vous sentez bien Aussi bien que possible, je crois. Parfait. J'effectue un dernier test, puis je vais me voir dans l'obligation de vous rendormir, afin d'incorporer à votre mémoire la connaissance de tout ce qui s'est passé en votre absence. Je vous préviens, cela va être douloureux. Euh, c'est vraiment obligé oui, monsieur. Je suis désolé, cela fait partie des protocoles obligatoires. Mes tests sont affirmatifs, tout va bien. Vous êtes en pleine possession de vos capacités. Je peux donc vous transmettre les connaissances prévues. D'accord. Ah, oh, ma tête Je vous avais prévenu, c'était pas une opération des plus agréables. C'est encore pire que tout à l'heure. Vous avez bien accès aux souvenirs Oui. Vous pouvez à présent sortir de votre capsule comme vous l'avez constaté, elle a été vidée de tout produit avant votre réveil. Vous êtes à présent prêt à reprendre vie, si je puis dire. Voilà. Vous avez d'autres choses à m'apprendre Il se trouve que vous avez été préservé pendant 500 ans. La plupart des autres membres de votre famille n'ont pas voulu être cryogénisés. Et de ceux qui l'ont fait, seule une autre personne a survécu. Il s'agit d'Hélène, votre cousine. Eh bien, tant mieux pour elle. J'ai hâte de la revoir. Elle aussi, semble-t-il, puisqu'elle vous a par avance demandé en mariage. Quoi Vous avez bien entendu. Et comme vous devez le savoir, avec les souvenirs que nous avons fournis, cette pratique est devenue légale. D'ailleurs, vous n'avez même pas le droit de refuser. Mais... c'est n'importe quoi Je ne suis pas là pour juger des lois, monsieur. Je ne suis qu'un programme électronique. Vous en discuterez avec l'administration et votre cousine, si ça vous chante. <rire> Très bien. Et y a-t-il autre chose qu'il me faut savoir Votre cousine vous adresse un petit poème que je suis censé vous lire à présent. Vous êtes prêt Il faut croire, oui.